Merci de nous donner l'occasion de présenter euh, ce programme. Euh, je salue tous les membres de l'Assemblée. Nous avons affaire à un sujet qui est d'importance et j'espère qu'on saura euh, vous en convaincre de manière assez rapide. Euh, nous allons donc parler, euh, le professeur Paris, qui s'occupe particulièrement de médecine nucléaire, et moi-même. Je commencerai, je pense qu'il parlera ensuite et je reprendrai euh, la parole pour conclure. On va essayer de faire ça dans les 15 minutes. Le document est partagé correctement Vous avez accès aux images ah, Pas encore. On ne l'a pas. Ça y est, oui. C'est bon Oui, oui. Bien. Alors, il faut resituer ce qu'est le programme ReactU par rapport à son contexte. Nous sommes globalement en fin d'année 2020. Euh, les deux crises Covid euh, se terminent. Nous, on y est encore en plein dedans, avec en plus euh, euh, toutes les difficultés euh, qu'on a eues euh, à traverser cette crise, vu notre éloignement. Euh, et donc, euh, euh, les gouvernements jugent que la situation est en difficile. Le gouvernement met également l'Europe il y a lieu d'envisager, en cas d'une crise financière durable, de réinjecter dans l'économie sur un certain nombre de secteurs, et particulièrement celui de la santé. C'est donc le Ségur au niveau national, et c'est aussi le react eu au niveau européen, qui concerne pas que la santé, mais quand même particulièrement la santé. Voilà. Nous, on a eu une dingue terrible, on a un établissement qui est fatigué, vous connaissez depuis de longues années quelle est la situation du CHU et on nous propose, on nous propose de, réfléchir, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire en termes d'investissement. Et sincèrement, j'ai été frappé par la résilience de, de nos équipes médicales et paramédicales. On nous a dit d'y aller et on a très rapidement, euh, en très peu de temps, fait sortir un nombre considérable de projets qui signaient bien à quel point nous étions dans une expectative que l'on vit depuis des années et que vous connaissez. 104 projets ont été traités très rapidement et on les a sélectionnés. Globalement, il y a trois grands programmes cadres qui ont été sélectionnés. Il y a eu un travail considérable dans l'instruction des dossiers, dans les échanges avec les services instructeurs européens et de la CTM. L'enjeu qui est considérable est celui de la réalisation de l'ensemble de ces projets avec des investissements comme vous le verrez qui sont considérables avant juin 2023. C'est ce qui fait toute la difficulté, c'est de dire nous allons avoir de l'ambition et la période pour réaliser ces projets est extrêmement contrainte. Alors, on vous présentera, je pense, dans les délégations, ce que sont ces projets. Globalement, il y a trois programmes, mais il y a une seule idée maîtresse, qui est celle de mieux soigner les patients Martiniquais, Combler l'ensemble du déficit que nous avons depuis toutes ces années, et c'est localement, avec un regard tout particulier sur le problème du Nord-Atlantique, comme vous le savez, où il y a un retard et donc la nécessité d'être solidaires entre nous avec des investissements considérables qui ont été envisagés sur des équipements, qui sont des équipements modernes, mais aussi sur des travaux dans un nombre de domaines importants, la radiologie, la cardiologie, le bloc opératoire, la maternité, et tout ça dans une optique qui est certes aujourd'hui, mais également demain dans une perspective, comme vous le savez, d'une reconstruction de l'hôpital de Trinité. Ensuite, l'un des problèmes que nous avons, c'est le décrochage en santé. C'est une, une obsession pour nous, et il faut reconnaître qu'au cours des 20 dernières années, nous avons perdu du terrain par rapport à ce qui se fait dans l'Hexagone. Et là, nous avons une occasion d'un rattrapage numérique et technologique considérable vers l'excellence. C'est ce qui nous permet de nous porter à hauteur. Il ne s'agit pas de, de choses absolument exceptionnelles, mais malgré tout, c'est d'être euh, au cutting edge de, de ce qui doit se faire, d'offrir à nos patients euh, ceux auxquels ils ont droit, quel que soit l'endroit, comme tous les citoyens français. Alors, je vous ai cité quelques exemples. Il y a la greffe de moelle et euh, le cancer du sang. Il y a toutes les techniques interventionnelles modernes qui permettent avec des tout petits abords de traiter euh, des problèmes de santé publique graves, comme l'accident vasculaire cérébral, les problèmes de cancer digestif avec euh, les caméras, les micro-instruments. Les problématiques des artères qui se dissèquent, et vous savez qu'on a énormément d'hypertension artérielle en Martinique. Les problématiques de cancer avec des appareils de radiothérapie qui sont de plus en plus efficaces et qui peuvent faire des frappes, comme on dirait, chirurgicales pour atteindre le cancer sans léser les tissus autour d'eux. Les problématiques du handicap qui sont très importantes, et la réhabilitation, les méthodes modernes de réhabilitation sur lesquelles nous étions en retard. La réanimation, et même si notre territoire est tout petit, il faut que nous soyons capables de donner des techniques de réanimation modernes pour nos enfants, pour les nôtres, comme pour ceux de la Caraïbe. Et enfin, un certain nombre de techniques qui existent comme dans d'autres régions, comme par exemple le cas artificiel et la transplantation cardiaque. Il s'agit d'avoir une ambition de porter pour notre population ce qui se fait partout ailleurs, dans les meilleures conditions possibles, et en injectant, puisque l'occasion nous en est donnée et qu'elle ne nous, nous a jamais été donnée par le passé, enfin, pas de manière suffisante, euh, injectant les sommes qu'il faut pour nous porter à hauteur. Le troisième point, et je laisserai le soin au professeur Karim, euh, Karim Farid d'en parler, c'est l'Institut de médecine nucléaire. Alors, ce sujet du, du cyclotron, on peut en faire un, un téléfilm, un feuilleton qu'on voit tous les jours, euh, jusqu'à plus soif en se disant qu'il n'en finit pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre le moment où la Martinique s'est positionnée, c'est-à-dire en 2014 et aujourd'hui, il s'est passé un nombre de choses considérables. D'abord, nous, on a acquis une équipe qu'on n'imaginerait pas acquérir. La médecine nucléaire a, a également beaucoup changé, alors qu'il y avait un focus presque exclusivement sur le cancer. C'est quasiment toute... Euh, la panoplie des pathologies qui sont cardiaques, euh, le vieillissement, les pathologies neurologiques qui s'associent aussi euh, au champ d'action de la médecine euh, nucléaire. Euh, C'est le temps que nous avons mis à avoir un, un projet qui est un projet parfaitement ciblé où l'équipement, le cyclotron, est à proximité immédiate des salles euh, de radiologie où elles seront euh, implantées. Bref, six ans après nous ferons certainement beaucoup beaucoup mieux que nous aurions fait si nous nous étions précipités je donne la parole à monsieur Farid bonjour à tous je suis très honoré d'être parmi vous virtuellement aujourd'hui pour vous présenter l'Institut Caribéen d'imagerie nucléaire. Merci, Monsieur le Président, de nous donner la parole et de nous avoir invités. Je n'arrive pas à passer la vidéo à la page suivante. L'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, donc ça va devenir le centre de référence de l'imagerie nucléaire dans la Caraïbe, On sera le meilleur centre équipé parmi nos voisins. Ce centre donnera à la Martinique une autonomie en termes de soins et de recherche dans le domaine des maladies spécifiques de nos régions et qui sont orphelines ailleurs. Je prends l'exemple du cancer de la prostate. Il n'est pas le même. Comme métropole, Je prends l'exemple de l'amylose cardiaque. L'amylose cardiaque, c'est un patient par an à Brest, c'est 250 patients par an en Martinique. Si la recherche et le soin ne sont pas spécifiques à nos maladies, on va se retrouver avec des maladies qui ne sont pas euh, suivies correctement parce qu'elles seront basées sur des référentiels qui ne sont pas les nôtres. Disposer d'un tel institut d'imagerie nucléaire va permettre donc de se focaliser sur nos maladies, sur nos préoccupations, et pouvoir diagnostiquer nos patients selon les critères qui sont spécifiques aux patients martiniquais. C'est aussi offrir aux jeunes talents un environnement scientifique favorable, garder et faire revenir au pays la richesse intellectuelle. Le professeur Rock vous en parlera tout à l'heure. Nous avons une liste d'une dizaine de martiniquais, de talents, de CV exceptionnels, vont en revenir. L'Institut Carbien d'imagerie nucléaire, c'est une opportunité que la Martinique a eue, grâce à différents euh, euh, financements, de s'équiper d'équipements de pointe, à commencer par le cyclotron. Le cyclotron, est moins énergie, grâce à son, à son énergie, il va nous permettre d'avoir une large gamme de traceurs et en quantité suffisante pour l'utilisation de la Martinique et éventuellement pour l'export. Il est doté de plusieurs options uniques au monde permettant de cibler et d'utiliser des traceurs de demi-vie très courtes qui vont pouvoir explorer diverses maladies. Ensuite arrive le Tepscan, le Tepscan moyen champ. C'est le Tepscan classique qui est disponible dans la plupart des services d'imagerie nucléaire en France et en Europe, qui est en bas à gauche de l'écran. Il y a aussi le Tepscan scan Grand Champ. TEP Grand Champ, cet équipement d'exception qui est rare dans le monde. Il y a cinq équipements de ce type qui, qui existent. Un seul en Europe, zéro en France, un seul aux États-Unis, un au Japon et deux en Chine. Et le prochain sera en Martinique. Ce TEP Grand Champ, non seulement, va permettre d'affaire de des acquisitions d'images en quelques secondes, donc beaucoup plus rapide que le TEP classique mais va permettre surtout d'injecter des doses extrêmement faibles et d'ouvrir une nouvelle voie de recherche à l'imagerie nucléaire. Et la voie qui nous intéresse particulièrement, c'est la possibilité de faire du dépistage non possible avec le TEPSCAN classique. Par du dépistage, vous pouvez bien imaginer que faire des recherches sur le dépistage peut intéresser la population multilignaise et particulièrement quelques catégories de la population on peut par exemple imaginer un protocole de recherche qui cible la population particulièrement exposée au chlordécone, comme les travailleurs dans la banane, voir si le dépistage par le TEP scan pourrait être utile. Ça reste bien sûr de la recherche, mais nous pouvons le faire maintenant, une fois qu'on aura ce TEP grand champ, ce qui n'est pas possible avec les autres machines. Ensuite arrive le TEP IRM. TEP IRM, c'est la fusion de deux meilleures techniques d'imagerie qui existent dans le monde, l'IRM, et la TEP. Imagerie morphologique parfaite, imagerie métabolique parfaite en un seul examen, ce qui viendra bien sûr remplacer l'IRM prostatique en particulier pour le diagnostic du cancer de la prostate. Cet équipement, rare également, pas aussi rare que le TEP grand champ, il y en a trois ou quatre en France, dont deux seulement qui sont utilisés pour la clinique et le centre de la Martinique sera le troisième à utiliser ce type d'équipement d'exception pour la détection des cancers, et pas que, aussi les maladies cardiovasculaires et les pathologies du vieillissement. L'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, ce n'est pas seulement des équipements, mais aussi une philosophie, une nouvelle philosophie de prise en charge du patient, un nouveau paradigme de prise en charge du patient, un nouveau parcours de soins plus adapté, plus performant permettant une prise en charge plus rapide et plus performante des maladies spécifiques dans nos régions. Nous avons d'ores et déjà créé des filières rapides dédiées avec euh, un protocole de guichet unique, c'est-à-dire le patient qui a un cancer se déplace une seule fois. Un seul déplacement, un seul endroit, tous les professionnels de santé vont lui tourner autour et il aura des imageries multimodalités pour répondre à sa question en une seule journée ce qui nous permet donc d'avoir une efficience diagnostique, une rapidité diagnostique et bien sûr une précision, ce qui permettra d'avoir un traitement plus adapté. Je vous montre ici un exemple d'une TEP-IRM pour le cancer de la prostate. Ce patient, s'il n'a pas bénéficié de la TEP-IRM, on n'aurait pas vu ce petit ganglion ici qui montre que le cancer s'est propagé à côté de la horte. Sans cette machine, ce patient n'aurait pas été diagnostiqué avec métastase. Ça change tout pour le patient, ça change tout pour la prise en charge de savoir que la maladie s'est propagée, oui ou non. Pareil pour le cancer du sein. Ici, vous avez une image d'une TEPIRM du cancer du sein qui permet un diagnostic extrêmement précis de la lésion et de la maladie. Voilà, Je vous remercie. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. et Je redonne la parole au professeur A. Merci Karim. Je vais essayer de conclure rapidement. C'est bon Vous avez accès à, à oui. la fin du diaporama Oui, oui, ça va. Bon. C'est aussi le REACT-U, bon, Karim Farid l'a dit, mais c'est aussi une passerelle très puissante finalement entre la santé et la science, parce qu'on va allier un certain nombre de choses, la génétique, le cancer, la chimie, l'atome, donc ça c'est une source de recherche très importante et d'attractivité. On n'imaginait pas, je ne sais pas si vous l'avez à votre écran, mais le nombre de jeunes talents martiniquais qui sont d'ores et déjà dans le système. Je ne vais pas vous égrainer la liste, mais vous le voyez, elle n'est pas exhaustive. Elle fait suite à d'ailleurs deux ou trois jeunes martiniquaises qui sont, qui sont également impliquées, pas aussi directement sur le Réacte-U, mais qui sont là aussi. C'est une attractivité majeure. Nous allons voir revenir des scientifiques martiniquais autour de nos projets. Alors le, le laboratoire, le REACT-EU, c'est aussi autre chose. C'est qu'on on avait un problème d'anato-pathologie. on ne peut pas soigner correctement le cancer si on n'a pas euh, un laboratoire d'anatomopathologie digne de ce nom, il est inclus dans le, le, le bâtiment euh, que nous allons construire avec euh, une dimension à la fois technique et numérique. Dans le registre de l'autonomie en santé, la question s'est posée pendant la première crise Covid, on nous a dit est-ce que vous ne voulez pas faire vos propres médicaments Eh bien, notre département de pharmacotechnie va être capable de produire des médicaments, il en produit régulièrement pour les chimiothérapies, les nutritions parentérales, mais on peut imaginer, dans une situation où nous aurions à faire une fermeture de frontières, de poser les bases d'une certaine forme d'autonomie de, de, pour des molécules simples. Voilà. Pour conclure. Après 25 ans de difficultés et de retard en investissement, on nous fait une proposition absolument considérable qui ne se retrouvera jamais. L'Europe est ciblée pour l'innovation, la technologie, la lutte contre nos inégalités en santé et notre, notre, l'insuffisance de nos plateaux techniques, notre possibilité d'aller vers, vers la Caraïbe alors L'État dans le Ségur a été plus ciblé sur nos bâtiments qui sont dans une situation vétuste. Donc, Je ne voudrais pas, en vous montrant ça simplement, vous imaginer que nous n'avons pas une attention particulière à ce qu'est le quotidien de nos queues. Nous sommes battus au niveau national, dans le cadre du Ségur, sur la deuxième partie de nos problèmes qui est autour de la vétusté de nos bâtiments et celle de Trinité particulièrement. On a une fenêtre de tir extrêmement courte. Nous avons moins de 24 mois pour réussir à finir de réaliser un nombre de projets considérables. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous pour que vous nous aidiez, pour que vous nous souteniez et que pour, pour que nous puissions avancer rapidement dans l'instruction et le démarrage de ces projets. Merci de votre attention. Merci, le... <coughs> monsieur le professeur Roque et... Merci, Monsieur euh, Farid, et, et euh, à, à ceux qui vous accompagnent. Tout le monde n'a pas pu intervenir. Mais euh, je pense que vous avez donné une image extrêmement valorisante hein, de ce que font nos professionnels. Euh, une bouffée d'espoir. De, hein. On a bien, bien retenu qu'on n'a que 24 mois pour, euh, pour réussir, qu'il y a une fenêtre de tir à ne pas laisser passer. Hein. Ça va être... Euh, un des enjeux de la future nature en ce qui concerne l'appui de la collectivité. Je pense qu'il était important que tous nos élus hein, sortant des petits problèmes euh, dans lesquels quelquefois nous nous enlisons eh prennent conscience qu'il y a des choses formidables en cours. Hein, je pense que c'est de nature peut-être à, à regonfler tout le monde, à nous faire partir euh, d'un bon pied vers, vers de, de vraies conquêtes euh, pour l'avenir voilà, en tout cas merci beaucoup de cette présentation on vous libère et je suppose que vous aurez d'autres occasions devant la future assemblée quelle qu'elle soit de continuer à faire des points d'étape de ce qui va devenir un grand projet Martiniquais. Merci. merci merci de cette occasion donnée, merci beaucoup et effectivement on est à votre disposition dans l'avenir, au revoir Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je demande au docteur Benchik de, de, nous, de nous faire sa présentation hein, le, de la manière la plus synthétique possible, qu'il nous fasse un point sur, sur la situation euh, qu'on avait évoquée avec lui lors d'une réunion précédente sur euh, la vaccination. Chers Monsieur, collègues, euh, vous avez la parole. Chers le Mesdames, Messieurs, les élus de la Martinique, euh, cher maître, professeur Roch, euh, merci, Monsieur le Président, de nous avoir encore permis de venir à vous et euh, de vous faire part de, de, nos, de nos réalités. Et J'ai assisté à la plénière aujourd'hui avec mes confrères, le docteur Valentino et le docteur Achuel. Malheureusement, le professeur Cabier, pour des raisons professionnelles, n'a pu se libérer. Bien évidemment, vous nous avez invités euh, sur la question de la prévention de la maladie COVID-19 et nous avons, euh, grâce à vous, pu exprimer euh, nos besoins et la réalité de notre, euh, la réalité de notre exercice professionnel. Euh, nous avons bien reçu et bien noté la hauteur de l'engagement euh, des élus de la Martinique sur cette question sanitaire, je dirais, publique. Avant de... Avant d'aller de, de, plus en détail sur cette question de la prévention de la maladie Covid-19, je voudrais rebondir sur ce que j'ai entendu depuis ce matin dans votre assemblée et les propos qui ont été portés par notre président de CME et le professeur Farid. Alors, vous nous avez invités et effectivement, vous l'avez bien dit, nous sommes des représentants syndicaux, nous sommes des praticiens hospitaliers, nous habitons et vivons en Martinique. Et la question de la justice sanitaire, pour nous, en Martinique, est essentielle. Et cette question de la justice sanitaire, qui est due à nos concitoyens, est un élément essentiel de notre démarche quotidienne, euh, en tant que représentants syndicaux, mais en tant que praticien hospitalier, au sein de cet établissement qui est le CHU Martinique. Et la question soulevée par le professeur Roch et le professeur Farid est essentielle. Elle est essentielle parce que l'attractivité médicale est essentielle pour garantir l'accès aux soins à nos concitoyens. Elle est essentielle et incontournable. Et je crois que vous avez pris l'ampleur, euh, je dirais, de cette question. Euh, elle est incontournable. Il nous faut répondre aux urgences sanitaires de nos concitoyens. Pas demain, pas lorsque l'État va mobiliser les 448 millions d'euros. Aujourd'hui, chacun de nous, et vous-même, en tant qu'élu, avez cette responsabilité de défendre le précaire. Parce que, bien évidemment, les gens aisés n'ont pas besoin de nous. Nous, on le sait, et vous-même, docteur Lise, vous le savez. Ils ont accès à ce qu'ils veulent. Donc, la question, c'est qui s'occupe des plus précaires de nos concitoyens Et à l'hôpital public, comme dans d'autres structures de soins, comme dans le médico-social, je crois que nous partageons ces valeurs. Et pour répondre à cette demande de justice sanitaire, il nous faut ici, dans ce pays, mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour mettre en forme l'adhésion non seulement des élus, mais de l'ensemble de la population martiniquaise pour qu'elle puisse répondre à ces impératifs. Elle relève de la chose publique. Et j'ai entendu. vos collègues, les élus de la Martinique, porter haut et fort cette question de la justice je rappelle simplement que pour nous en tant que Toubib la question de la masse critique la masse critique de recrutement est incontournable parce qu'elle justifie notre existence notre pertinence et notre efficience à répondre aux enjeux sanitaires de nos familles de nos concitoyens dans ce pays à 8000 km de l'Hexagone car le recrutement d'une masse critique est incontournable pour nous permettre à nous, acteurs du sanitaire et du médico-social, d'être en mesure de conserver nos compétences et notre efficience et notre pertinence. Voilà. Enfin, nous partageons avec vous l'intérêt de l'autre, l'intérêt de notre vivre ensemble. Mais cette question de la justice sanitaire, ça ne peut pas être que les médecins qui la portent. Je crois qu'elle qu doit être portée par vous, Élu de la Martinique, élu représentant du peuple de la Martinique. Notre principale richesse pour nous, c'est les Martiniquaises et les Martiniquais. Mais pour avancer ensemble, il faut se faire confiance. Et pour construire ensemble, il faut accepter l'altérité de l'autre. Mais moi, je crois, nous, nous croyons, au SMH, qu'aujourd'hui, malgré le Covid, malgré les 8000 kilomètres, malgré qu'on ait pointé du doigt, ce pays a tout ce qu'il faut. Ce pays a des hommes et des femmes qui ont l'habitude de se lever et d'affronter l'adversité. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ce pays est résilient. Et la question du Covid-19, c'est la même chose. Nous, nous souhaitons de l'aide pour protéger les plus vulnérables. Parce que ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont aisés, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont ce qu'il faut. Tout va bien pour eux. Par contre, ceux qui sont précaires, les plus démunis, les handicapés, les enfants, les femmes seules, ceux qui sont sans travail, ils ont besoin d'avoir une couverture sanitaire digne de ce nom. C'est l'équité d'accès aux soins. Et la question des mesures barrières, elle est essentielle. Elle doit être éduquée dans le milieu du travail. Elle doit être enseignée à l'école. Elle doit être promue pour le grand public. Toute bagaille pas que dans, euh, entre les gens du château et les communes, non, sur tout le territoire de la Martinique. Il faut qu'on aille chercher un par un tous nos concitoyens pour les protéger. C'est notre rôle, c'est notre devoir, vous en tant qu'élus et nous en tant qu'acteurs du sanitaire au CHU de la Martinique. Moi, je vous La question du financement, vous avez pris des positions courageuses. Vous avez pris des, des positions courageuses, nous on le reconnaît. Vous avez toujours été présent à nos côtés. Maintenant, il faut que cet argent qui a été mobilisé par la collectivité arrive aux citoyens. Pourquoi pas imaginer un pass sanitaire où chaque Martiniquais aurait le droit à avoir une consultation gratuite chez un ophtalmo, chez un podologue, chez un psychologue Pourquoi pas Pourquoi pas si, ça peut le faire, si, si nos concitoyens peuvent se sentir mieux, le, le, le vivre mieux en bonne santé, monsieur le Président Il faut protéger nos concitoyens contre ce fléau du Covid-19. Bien sûr qu'il faut aller faire du porte-à-porte. -porte. Alors, j'ai compris que euh, les délais par rapport aux élections empêchent un certain nombre de vos collègues de prendre des positions. C'est recevable. recevable. Nous ne sommes pas là pour euh, donner des bons points ou des mauvais points. Nous sommes là pour dire que ce qui nous intéresse, nous, c'est le Martiniquais et les Martiniquaises. Et il faut qu'on aille jusqu'à chez eux, dans les communes, à Joupa, à Grand-Rivière, au Vauclin, au Marin, à Cholcher, à Saint-Esprit, pour nous, ils sont tous importants et il en va de notre responsabilité. Nous, c'est ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser faire ce que l'on sait faire, s'occuper des patients et vous pouvez nous aider. Vous pouvez protéger avec nous tous nos concitoyens, pas que ceux qui ont euh, les bonnes adresses et les bons réseaux. Donc, je reviens vers vous. Euh, ça fait longtemps que la CTM est présente à nos côtés et en tant que syndicaliste, moi, je vous remercie sincèrement. En tant que confrère, bien évidemment, vous imaginez encore plus. Mais euh, vous avez fait des annonces, vous avez mobilisé des fonds, vous nous avez dit que vous allez nous soutenir pour rénover l'appartement des internes, cinq pièces à la cité la ménard Prestige. Nous avons entendu. Maintenant, il faut que, puisque vous êtes dans l'action, qu'on est véritablement euh, euh, pas dans, on ne va pas attendre les 448 millions de l'Europe, moi je, ou de la France. Moi, je vis ici tous les jours, mes enfants, ils vont à l'école tous les jours. Donc, je crois que sans argent, on peut avancer beaucoup plus vite si on est d'accord pour marcher ensemble. Ensemble, nous fort. Sincèrement, euh, on est vraiment en attente et les martiniquaises et les martiniquais ont besoin de vous. S'il vous plaît, Monsieur le Président, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les élus, merci.